C'est un livre consacré à l'histoire de la boxe antique, qui essaie d'examiner à la fois le quotidien des boxeurs, l'univers pugilistique antique en lui-même, et puis qui, en même temps, essaye d'utiliser la boxe comme une porte d'entrée dans l'histoire des cités grecques, en étudiant le rapport des Grecs à la compétition, à la corruption, au spectacle, et bien sûr à la violence à la brutalité des affrontements dans les sports de combat antiques. Et puis c'est en même temps une forme de parcours historique à travers le temps, un voyage de la boxe antique, vers la boxe euh, contemporaine, puisque euh, au fil de l'ouvrage, je tisse des comparaisons entre les, euh, les deux disciplines, boxe antique et les différentes boxes euh, d'aujourd'hui. Comment on documente ce, ce genre d'ouvrage C'est un, un ouvrage qui est fondé sur une récolte documentaire euh, assez large. D'abord, des textes, énormément de textes, issus euh, à la fois de traités euh, philosophiques, de traités médicaux, euh, de pièces de théâtre, de proverbes, euh, d'histoires rôle antiques aussi, puisque un certain nombre d'entre elles sont, sont parvenues jusqu'à nous. Donc des textes, tout d'abord, qui nous décrivent euh, la vie des boxeurs, des récits de combat sont parvenus jusqu'à nous. Et puis, en plus de cela, on a, euh, on a assez grandes quantités de la documentation figurée, des images, ça va être des reliefs, ça va être des statues et des statuettes, des camées, euh, des monnaies, des pesons de balance, des lampes à huile, des candélabres qui figurent des boxeurs. Et puis, je dirais, le, le plus gros corpus euh, iconographique du, du livre, c'est des vases, des scènes de boxe sur vase, puisque sont parvenues jusqu'à nous environ 500 scènes de, de boxe de pugilat sur vase, qui datent des années 600-550 jusqu'à 300 avant Jésus-Christ à peu près, et qui nous montrent des boxeurs en action, des boxeurs en train d'abandonner, des boxeurs en train de s'affronter, des boxeurs en train d'accomplir des gestes interdits. Et donc avec cette, ce matériau, cette documentation, eh bien on peut reconstituer toute une partie à la fois de l'histoire des gestes euh, pugilistiques et puis de l'environnement matériel et de l'environnement sensible euh, des boxeurs anciens. La question de la place de ce sport dans euh, l'ensemble des disciplines, elle a probablement évolué euh, dans le temps. Le, le sport, je dirais, euh, qui est peut-être le plus cher euh, au cœur des Grecs, c'est le plus ancien à leurs yeux, c'est-à-dire c'est la course de stade. Et les sports de combat arrivent plutôt après les courses de ce point de vue-là. Mais au fil du temps, les choses ont évolué. Et plus euh, le sport est devenu un spectacle, euh, plus la boxe et le pancrasse, donc les formes de combat libre sont devenues euh, populaires. Et on va dire que... Euh, à l'époque hellénistique, donc dans les 3, 3e, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ et puis sous l'Empire romain, la boxe est vraiment un des sports favoris euh, des Grecs et des Romains. Qu'est-ce que la boxe apporte à la connaissance du monde antique Mais toute, une série de, toute une série de choses, ça nous renseigne sur les idéaux corporels athlétiques en vigueur, ça nous renseigne aussi sur l'alimentation et les normes alimentaires, par exemple, puisque les boxeurs euh, pratiquaient une diététique carnée, c'est la première diététique athlétique carnée de l'histoire euh, que les lutteurs, boxeurs et pancratiastes euh, pratiquent et suivent. Et en cela, ils se mettent euh, à l'écart, très nettement, des usages alimentaires normaux, moyens, de l'ensemble de la population. Dans le monde grec, en les mangeurs sont soumis à une diète qui est très largement végétarienne. Ils mangent en fait très très peu de viande à l'échelle de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. Alors que les boxeurs, eux, ont une alimentation qui est à base de viande et de pain parce que la viande est conçue comme le carburant de l'effort et en même temps le moyen par lequel on peut construire un corps plus massif et donc plus fort. Pourquoi est-ce que le sport m'intéresse pour aborder le monde grec Pour une série de raisons. Je trouve que c'est un objet scientifique qui permet de mobiliser toute une série de formes d'histoire. On peut faire à la fois de l'histoire sociale, de l'histoire économique, parce qu'il s'agit d'examiner les carrières des boxeurs, la place de la corruption dans le sport. On peut faire de l'histoire religieuse, on peut faire de l'histoire culturelle, de l'histoire du corps, des gestes, de l'histoire aussi des sensibilités. Autrement dit, c'est... L'histoire du sport, c'est une porte d'entrée vers énormément d'aspects de, euh, des sociétés anciennes.